tout le monde les beau bien j'espère que vous avez bien suivi, vous allez voir une compo incroyable, la nouvelle compo taunt, la nouvelle compo provocation avec le fort mobile cette taverne 6 qui est totalement dingue, qui est, je trouve, un des meilleurs tavernes 6. Alors, c'est évidemment meilleur quand il n'y a pas murloc parce qu'on peut vraiment jouer de la stat, de la stat, de la stat. Le problème, c'est quand on joue euh, dans un lobby où il y a murloc, bah forcément, on a beau monter plein de stats. On peut se faire contrer évidemment par les amalgames euh, avec des poisons, par les murlocs avec des poisons, mais Amalgame, ça peut prendre ennuyeux et Amalgame, ça permet de jouer mounted plus tard. Mais quand il n'y a pas murloc, c'est absolument incroyable, et même quand il y a Murloc, ça peut être intéressant, justement, avec des taunts boucliers divins, bref, je trouve que cette compo, elle est géniale, elle a plein de, en fait, elle s'intègre se... elle bien dans toutes les races, alors là, vous allez voir une compo extrêmement puissante, extrêmement impressionnante, il y a un petit peu d'eye roll, mais vraiment, la, la, la compo est cool, en plus avec euh, la nouvelle Toki, qui est, je trouve, un des meilleurs persos du jeu, peut-être même le meilleur perso du jeu, N'hésitez pas à me dire, euh, parce que j'ai testé pas mal de, de games fort mobile pour le coup, pas mal de compos fort mobile. Je trouve que celle-là, euh, la compo que vous allez voir, c'est peut-être, en tout cas, de ce que j'ai vu, la plus forte avec fort mobile. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez d'autres idées, d'autres compos qui peuvent être euh, forts avec cette carte-là. Je rappelle qui est une taverne 6 qui donne à la fin du tour, plus 4, plus 4 à 4 euh, créatures taunt. Donc on peut la taunter elle-même. Bref, c'est absolument euh, génial. J'espère que cette game va vous faire progresser. C'est de, des games 13K. Euh, donc top 30 euh, Europe sur BG C'est évidemment dans la nouvelle méta Bon visionnage On va prendre Toki ah, Toki il y a sa nouvelle curve en plus Toki c'est tiré absolu Ça va être assez cool On a 2-3 il n'y a pas Murloc en plus on peut jouer big. Le problème c'est que Murloc t'as pas vraiment envie d'être taverne 5 et t'as pas envie d'aller jouer dans les hauteurs. Là quand il n'y a, a pas Murloc c'est vraiment une bataille de hauteur et ça c'est incroyable. Donc on a vraiment un joli spot pour Toki. Ouais, tu trouves un mena une menace, des choses comme ça, enfin une sensei. Contre maître, sensei, les gardiennes d'antan, les pachemars, mandépine, mais... porte bannière, brute. C'est quoi disciple sans visage Et Lui il a été retiré du jeu je crois, parce que lui il y a un bug sur la carte. Je crois que lui il a été, en, en tout cas euh, pour le moment il est retiré du jeu. On fait pouvoir maintenant Comme ça on peut le refaire au prochain tour Si jamais on trouve un... Ouais je pense que ça a du sens hein. En vrai c'est pas fameux Après c'est pas des mauvaises cartes Clairement Mais c'est pas fameux Je pense qu'on doit quand même les prendre De toute façon derrière on va toki curve donc on a notre 5 plus 1 Ouais, il y avait mieux. Il y, y avait clairement mieux, mais. Mais ce play de Toki, il est dingue. Hein. Franchement, il change tout le personnage. En fait, ça rend pourri tellement de perso. Genre, euh, presque la Liche, ça la rend pourri. La AFK. Enfin, par rapport à Toki, en fait. AFK. Euh, nous, on a ça sans forcément euh, être retardé dans la mana. On fait ça et ça. Non je vais pas acheter le démon. Je vais pas acheter le démon parce que le bras de l'Empire je pense qu'il a plus de sens plus tard. Le, le bras de l'Empire il est. Euh... Il y a pas mal de synergies taunt. Et on a vu que les synergies, les synergies taunt ça monte beaucoup de puissance. Et vu qu'il n'y a pas Murloc. Surtout qu'en 4, il y a la 2-6 là. Qui donne taunt à une créa je pense que je suis devant là je suis devant Galacron. Hein. j'ai une 4-4 une 3-5 hein. en vrai c'est des c'est des bons bébés hein. c'est supérieur au taverne 2 c'est juste le prochain tour on va se faire taper mais bon c'est pas très grave de toute façon même avec euh, jongleur plus le démon on se ferait taper alors Dépenser 50 pièces. Hors volet. Je pense que la preuve est mieux. Là, parce qu'elle est rigolote. Et euh, parce qu'elle est rigolote surtout. J'ai pas prévu de perdre trois fois, à vrai dire je maintenant et je perds plus après c'est fort hein. excellent Comme ça, je peux excellent, faire un excellent. Je vais faire reste sagement... ah non ça c'est bien en c'est chouette bon ça moins mais... enfin, après c'est une bonne carte hein. sur un tour 5 euh, c'est fort ça mais Mais on va juste prendre en UO qui combat justement avec ça et on va recliquer sur le pouvoir, je pense. Hein. Tu penses quoi du Play Dragonetone T1 qui se booste Pour aller... La Dragonair T2. Bah, c'est bien, mais ça fait pas gagner un lobby. Mais c'est pas mal, ouais. C'est une jolie petite combinaison du début, quoi. De non j'ai pas de chance de l'emporter mais. Pas très grave, Bob. Salut <rire> ah, Mamzio Hello, hello Bon, ça c'est sûr parce que c'est cool. Est-ce qu'on veut quand même un LM de Bruce Ouais, ça n'a pas, pas beaucoup de sens à partir du moment où il y a mecha, ça peut, ça peut s'écraser dans des mécas je pense que je vais juste cliquer ici. Ah écoutez, euh... ah non, on perd plus les combats. Hein. Franchement... Euh... Ah, c'est énorme. Hein. Est-ce qu'on veut une brute Je pense pas. Quoique. Ah, je pense pas. En fait, au prochain tour... Au prochain tour, je vais up. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de tempo. Je vais up et je vais faire pouvoir. Mais la question, c'est... S'il y a un truc qui est bien. Est-ce qu'on a envie de l'acheter en vent, en vent Mais là, on n'aura que des bonnes cartes. Hein. On n'a rien envie de vendre. Même l'ennui, il est vraiment cool, là, avec le, le bras de l'Empire. Il prend une sacrée tartine le Reno là Oula Le Reno il prend cher là Ah ça, ta game elle est pourrie là Quand tu prends tour, sur tour 5 tu prends 13 t'es fini vous vous bien. Ah non mais je pensais que j'avais un mana J'ai mal compté excusez moi Je pensais que j'avais un up plus pouvoir Mais non en fait non pas du tout Plus vente achat mais en fait même pas Donc pas de regret euh... No regret Donc je vais juste up Je vais roll d'abord, comme ça je perds pas une pièce pour le ça, donc je fais d'abord roll. <rire> c'est des bonnes cartes hein, mais c'est for... quand même souvent moins fort qu'une taverne 5. <rire> J'avoue que c'est des bonnes cartes. Parce que ça c'est tout. Ça peut prendre ennuyo. Alors, on va cliquer. En vrai, ouais, il va y avoir des tavernes 5. On peut perdre le combat. Taverne 3. Je pense. Je vais geler. Comme ça, au prochain tour, j'achète ça. En fait, là je perds le combat et je vais chercher une taverne 6. On va faire ça. On va chercher la 6 au prochain tour. Alors, je pense qu'il va gagner quand même. Même si on a des, des belles cartes, le gars il est quand même. Il a déjà un pouvoir weak oui, qui est très fort. Et il a il a quand même. Il a pas EP de taverne donc. Euh... Mais bon, l'objectif c'est de perdre le moins possible. Ok. Nice. Je pense qu'il faut être un peu énervé avec Toki. Omi c'est pas assez fort. Hein. Donc on fait ça. On vend. Vite. Pouvoir. Et euh. De <rire> bah, toute façon, on veut les deux. Dans tous les cas, on va geler. On préfère quoi Orgozoa Non, ça fait un peu plus de pièces sur ce tour. On va virer jongleur ou on vire bras Je pense qu'on va plutôt virer jongleur. Ouais, euh. C'est pas trop. C'est pas évident là de savoir quoi vendre. Je pense que c'est pas une des deux cartes à gauche, c'est une des deux cartes à droite. Le jongleur il met un petit peu de dégâts. Ouais je pense que c'est vrai l'Empire qui part. Euh... Ouais. En vrai, euh, franchement c'est cool d'être taverne 5 avec ce pouvoir, d'avoir la la au prochain tour. Ah, on est qu'à 26 donc on va pas risquer le diable quand même. Ouais bon c'était sûr que lui conclu on allait gagner. Hein. Il est à la même taverne que nous sauf que nous on a un pouvoir de taré. Mais bon il est à 31, il a raison de faire ça. Bon, par contre il prend beaucoup de dégâts là. Hein. En 115, quoi? Continuez sur votre lancer. <rire> Le fort mobile. Pardon, j'ai gueulé. Euh... Énorme Énorme Attends, on n'est pas loin de la Quista, là. Ouais, on est un peu loin. On est à combien Il manque 7. On les a, Faut hein. bon, juste faire un play un peu bizarre. On les a. Avec ça, on les a, non Même sans ça on les avait. Après je vais pas forcément jouer Mounted. Faut que. est-ce qu'il faut jouer Red Mounted ici? Je pense pas. je pense que je perds pas hein. franchement j'ai un board énorme là. le naga c'est freeze ouais je crois J'ai freeze pour le naga mais il y avait d'autres choses aussi qui m'intéressaient mais c'est juste qu'en termes de temps j'avais pas le temps de bien me concentrer j'ai préféré freeze mais je crois qu'il y a au moins le naga et peut-être plus ah dommage merci nocola merci pour le prime ouais j'avais même pas besoin d'acheter le petit le petit truc voilà, après il fallait avoir la preuve sur ce tour. Hein. En fait il y avait Mekaro qui pourrait être cool aussi. Menu plaisir. Essence Zerus. Menu plaisir, ça va rien faire. Hein. Oh, Zerus. Je crois qu'on va prendre Briekai. Je pense qu'on va prendre Mekaro aussi. Jean. Antil. En titre, ça marche pas trop avec l'effort Après c'est quand même une excellente carte On va peut-être prendre le genie Ou plusieurs races différentes en fait, 1, 2, et je pense que la mounted devienne bien. Je pense qu'on. C'est hyper tricky, hein. <rire> c'est sympa, mais c'est hyper tricky. Et je pense que je vais quand même en poser une de mounted. Faut pas non plus faire trop le mariole. Donc je fais un genie, une mounted. Ah, c'est pas mal ça quand même. Ouais mon titre c'est quand même fort. Mais je vais pas jouer l'autre maintenant. Je suis à 22. Et je pense que je vais souvent jouer des 100% là, sur les prochains combats. Après euh, le Matron elle part si jamais je trouve euh, ennuyeux. Sur mes carreaux ça c'est Boubou, ça c'est Boubou et ça ça aura Boubou donc ça va vraiment être cool, ça fait beaucoup de dégâts hein. elle est incroyablement bien designée cette carte, franchement c'est fou oh Uther on a un serviteur allié en carte dorée jusqu'au prochain tour pas mal en vrai Ah, faut m'expliquer là. Pourquoi ça ça revient pas dans la main What Bon, bref, tant pis. Ah, il y a un problème là. Il y a un problème le jeu. For Roll Pourquoi 4 Roll C'est bizarre. Ah, ok. Attendez. Sûrement, euh, j'aurais un, un fort mobile. Et Ronan. Ah ouais, c'est quand même trop fort ça. Juste pour ce tour. Ça j'aime beaucoup Ça sert à rien d'en avoir 4 Parce que Le démon il va forcément virer à un moment Après j'ai que deux races Pour le moment c'est pas assez grave Tu l'auras au prochain tour tu penses Ah ce serait, ce serait fumé ce serait vraiment fumé. Fumé hein. Bon ça c'est un peu moins fort, on va prendre ça. Je pense qu'on va up? J'aimerais bien le triplé en fait lui. Le resto bot peut être cool. Je pense que je vais juste jouer rejeton pour euh, alimenter l'arène. Je pense que je suis vraiment très bien dans ma game. Donc je vais pas forcément jouer l'autre mounted. Mais en même temps c'est un peu, un peu risqué de pas la jouer. Qu'en pensez-vous Que feriez-vous à ma place On joue un, une, un rejeton ou une mounted. Le problème c'est que je vais vraiment me boardlock au prochain tour quoi Et je... je, je pense que c'est encore un tour où je, je suis vraiment pas mal Ouais je vais juste rejeton. Je pense Je ne pas me boardlock Bon, on est strong hein, on prend tellement de stats, Alors, on aurait pu avoir un quatrième taunt mais encore une fois ça aurait pas trop de sens, sachant que mon est quand même meilleur. On joue pas grand chose en soi. J'essaie de réfléchir à ce que je joue. En vrai, si on joue pas grand chose, est-ce qu'il faut pas prendre un genie Ça a l'air d'être le play. Hein. Enfin, en tout cas, je... je joue tellement peu de choses. Ah, il y a Briekai numéro 2. En vrai, c'est sûrement Briekai. Tant pis pour le genie. Après, le genie est mieux par rapport à la mounted. Mais bon, ça c'est quand même Boubou Divin. Hein. En même temps Boubou Divin, ah ouais mais sur eux c'est cool, sur les deux. Ouais on va faire ça. Tant pis pour les mounted, mais je pense que c'est vraiment fort comme play. Ouais je pense que ça c'est vraiment le meilleur ton du jeu. Enfin, hors, hors mes carreaux. Mais. Incroyable cette compo hein. franchement. C'est dur de battre ça. Il y, a des, il y a des steaks et en même temps il y a, la, il y a le mecaro qui est tellement infâme. Et en même temps il y a des boubous divins dans tous les sens. Voilà par contre je suis boardlock mais c'est pas très grave vu qu'on joue pas beaucoup de cartes. devant ce gars-là, j'ai l'impression. Et devant ce gars hein. hein. hein. Bon pour le coup dans cette méta, les Monted sont pas incroyables parce qu'il y a des mecha. Monted c'est pas très fort contre mecha, c'est fort quand il y a que des bigs quoi. Donc c'est pour ça que ça me... C'est pas si choquant de pas avoir joué sur Enfin bah, De pas essayer d'avoir eu le maximum de race pour Monted parce que de toute façon mecha nous aurait rect. Un tonne de plus, ça sera pas mal sur Mounted. Quand. On peut le garder en main, hein. On peut sûrement le garder en main. D'ailleurs, pour ça, peut-être virer Mounted en vrai et considérer Gréce au bot. De toute façon, je jouerai rarement les deux Mounted. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Après on tente. Est-ce qu'on tente... on tentera On la Mantide à la toute fin. On va pas te donner le fort mobile quoique. Non, on s'en fout. J'achète juste ça sur un tour. Fais quelques rolls. Ouais. Je vais même faire lui first, je crois. Ah, J'aime bien ce spot. hein En vrai, je suis pas boardlock, je peux virer Grès au bot. C'est un mort, et en plus, j'ai le plus 12, plus 12. Donc là, je joue 100%, je pense. Et Monted est, encore une fois, je répète ce que j'ai dit avant, mais Mounted est pas si forte dans un lobby mecha. Euh, lui, joue des élémentaires, il a pas mal de résilience. Pss, il, a, il peut avoir deux crépitants. Mounted n'est pas forcément incroyable. Et lui, je joue mecha. Donc typiquement, Mounted ne sert à rien contre lui. Donc je veux pas faire une stratégie basée sur Mounted. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de stats à avoir moins de poison il avait un beau bord lui hein non en fait alors c'était pas ce board qu'il avait. <rire> ok. Et on finit par le l'élémentaire. Est ça. Hein. Est-ce que je prends la mantide? Va. Pas... Je la prends. On dirait que vous pouvez obtenir un triple gagnant. Euh. Ok. D'accord, d'accord. Pas de problème, moi, monsieur. En fait je me demande s'il faut pas ennuyer là-dessus. Il y a tellement de plays de ouf. Je vais geler, c'est quand même méga fort. <rire> non, je vais quand même geler, c'est quand même méga fort comme. Euh... Ok. Bon Ah on est devant hein <rire> Trop cool Évidemment ce Gresso bot il était pas si mal hein Parce qu'en vrai même s'il gagnait là, on avait tellement de scale avec le Gresso qu'à un moment on allait le fumer le gars. Deuxième mécaro ouais aurait pu être pas mal aussi mais il avait... fallait faire des choix. Je pense que la mantide était meilleure que le deuxième Mecaro et j'ai considéré que le au bot était meilleur. Parce que je suis à 22. Bah écoutez, il est beau ce petit top 1. Hein. Il est très très beau. Hein. Il est très très très très beau. Hein.